Que chaque enfant de la Côte d'Ivoire, comme moi, ait une école pas loin de la maison. Pour le développement de la Côte d'Ivoire avec une jeunesse mieux formée. Pour que notre élite de demain ait accès aux meilleures infrastructures d'enseignement supérieur. Parce, Parce que nous, que nous comptons, comptons tous, tous, nous nous, nous faisons, faisons recenser. Oui, vous comptez. Pour une meilleure planification des solutions adaptées à vos besoins. Population de Côte d'Ivoire, hommes et femmes de tous les âges, faites-vous recenser gratuitement du 8 au 28 novembre 2021. Recensement général de la population et de l'habitat 2021. Je suis concerné, je participe.